Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un magnifique nid de frelons asiatiques. En pleine campagne, vous allez voir ça. Sur une maison en bois, je vous montre vite fait. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Il est énorme. Allez, on va faire attention parce que je pense qu'il y a du ferroir monde sur la GoPro. Donc ici le centre, ils vont m'attaquer Et comme je suis pas encore habillé allez, Je m'habille et je vous montre ça du plus près Je mets l'échelle et je vais voir ça oh oh, oh oh, oh oh, Allez, c'est parti pour un gros combat Il est magnifique Il a une forme particulière Franchement, il est trop beau Allez, je vous montre ça ça vole en bas Alors Je vous montre quand même, regardez Ici, c'est l'entrée de la petite maison Donc c'est un bureau, c'est des gens qui viennent travailler Et le nid est juste là oui, Donc ça reste très très très très dangereux Allez, on va monter Regardez-moi cette forme particulière J'ai l'impression qu'il y a deux entrées sur ce nid Attaques. Il est énorme, il est énorme. Il est magnifique. Regardez-moi comment ça brosse. On voit bien le travail. Quelques frelons qui viennent nous voir. Regardez comment ça sort. Ouais, Regardez la bouche d'aération qu'on elle est bouchée. On va commencer à mettre le produit parce que ça sort vachement. Donc j'annonce hein, grosse attaque. Les antennes. Regardez-moi ça, il lâche pas les antennes. Ah, Lâche-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. On va pouvoir faire très attention quand je vais du coup Les antennes mais regardez mes antennes lâche moi ça regardez ça il lâche pas il lâche pas alors là surprise il voit pas de galette Surprise les DD, pas de galettes. C'est là qu'ils faire autre chose. Ça veut dire qu'ils ont les galettes ailleurs. Pas de galettes à l'intérieur du nid. C'est pas un coup de fou. Ça veut dire qu'ils sont obligés quelque part. Là. Ça est, j'ai trouvé Regardez les idées. Juste là, au bout de mon doigt, il y a une entrée principale Ils sont cachés dans l'isolation Et ils ont fait cette énorme boule Ah ouais, c'est magnifique Allez On va s'occuper de ça Regardez-moi ça regardez-moi les trou là-bas regardez-moi au fond il est là les galettes ils sont là en fait tout ça c'est juste de l'isolation ils ont voulu faire une blague à Dédé, mais ils pensaient qu'elle allait se faire avoir mais il s'est pas fait avoir Dédé. Regardez, ça sort, ça sort. Donc là, il faut laisser agir. Je vais regonfler la poudreuse et j'arrive. Allez, oh Dédé, je viens de gonfler la poudreuse. Regardez ce que je viens de voir. Regardez ce que je viens de voir. Les frelons arrivent aussi de là. Ça veut dire qu'ils sont derrière la cloison et ils descendent par là aussi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il est énorme ce nid. Énorme. allez voir, regardez, ça sort blanc Le nid fait tout le long de la cloison Tout le long de la cloison Je vais en remettre un peu en haut Là, c'est sûr qu'on met beaucoup de poudre, mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix, parce qu'on ne connaît pas la grosseur du nid. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et eux qui me lâchent pas les antennes. Lâche-moi ça. Eh, hey, lâche-moi ça c'est un truc de fou. Un truc de fou. Là les, le client mmh. ne peut pas retourner dans sa maison d'ici demain matin, ça c'est obligé. On a que c'est que des bureaux qui n'habitent pas là. Mmh. Allez Dédé, je vais tout ranger je vous reprends tout à l'heure. Voilà, l'intervention est terminée, j'avais fini avec le client, j'ai pas repris la caméra, donc je suis chez moi maintenant. On va parler de ce nid de frelons particulier. On pourrait se poser plusieurs questions sur ce nid. Pourquoi, euh, par exemple, la cliente n'a pas vu le nid avant Parce qu'il était quand même assez gros, euh, le petit chalet n'est pas grand, donc ça se voit hein, près de la porte d'entrée. Et deuxième question, pourquoi euh, ben les frelons ont fait une isolation extérieure aussi grosse sans mettre galette à l'intérieur et qu'ils l'ont mis derrière le bois Et troisième question qu'on pourrait se poser, j'ai utilisé un peu plus de poudre que d'habitude et il y a peut-être des raisons pour ça. Donc on va essayer de répondre à tout ça en même temps. Hein, pourquoi la cliente ne l'a pas vue Mais Comme je disais tout à l'heure, c'est un chalet, donc c'est une maison secondaire, on va dire. Donc la cliente n'est pas là tout le temps et ne l'a pas vue. Et elle m'a dit que c'est arrivé assez rapidement. Et vu la quantité de frelons, on se dit c'est pas possible que ça arrive aussi rapidement. Elle, elle disait même qu'elle le voyait grossir jour en jour. Donc à mon avis, par rapport à l'isolation qu'il y avait dehors, le nid était là depuis très longtemps. Sauf qu'au début, comme on a eu la canicule et tout ça, les frelons étaient derrière la cloison en bois, en fait, derrière la façade. Et il pas besoin de faire une isolation extérieure et ils rentraient par le petit trou qu'il y avait, qu'on a vu sur la vidéo. Donc c'est pour ça que le va-et-vient des frelons a fait que la cliente n'a pas, pas fait attention aux frelons. Maintenant qu'il commence à faire froid la nuit, ben les frelons, qu'est-ce qu'ils font Ils rajoutent de l'isolation, puisque le bois, ça doit être épais de, de 3 cm, et c'est pas assez suffisant pour avoir une bonne température à l'intérieur du nid. Donc ils rajoutent une couche. Et la forme extérieure du nid, à mon avis, c'est la même forme qu'il y a à l'intérieur où il y a les galettes. Voilà. Même si on a vu les frelons descendre jusqu'en bas... À mon avis, les galettes ils étaient au niveau de la forme extérieure. Et après, pourquoi j'ai mis euh, pas mal de poudre Bien, Sur le premier coup, j'ai traité comme s'il y avait des galettes dans le nid. Donc, quand j'ai piqué et que j'ai envoyé la poudre, j'ai senti que le bruit était un peu différent. Ça, c'est un peu l'expérience. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, j'ai dit, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, il n'y avait, avait pas de galettes. Donc, la poudre est partie un peu dans les, dans les bulles d'air mais euh, c'était pas sûr qu'on allait bien traiter les, les frelons Donc il fallait bien viser à l'intérieur Donc on a tout cassé et on a traité l'intérieur du trou Et en plus on a traité par en bas Parce qu'on a vu que les frelons sortaient aussi par en bas Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu C'était vraiment un nid spécial C'est très rare de voir ça C'est hein. m'est arrivé je crois deux ou trois fois moi Donc si vous êtes un nouveau chasseur de frelons Faites attention sur ces cas là N'envoyez pas que le pic Et regardez un peu si c'est pas le même style de nid Qu'on a eu sur cette vidéo donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur cette vidéo, un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les Dédés. <musique>